Clairement, le, le centre de gravité quand on a lancé le tiers lieu, c'était le, le territoire et ça reste le territoire. Mais c'est vrai qu'on a aussi envie et besoin que euh, bah, l'université, notre institution, comprenne bien ce qu'on fait et nous mobilise bien. Donc c'est plutôt le cas sur la partie formation où il y a quand même pas mal d'enseignants qui utilisent les locaux ponctuellement ou de façon régulière euh, et maintenant on aimerait aller un peu plus loin sur la partie recherche parce que du coup c'est quand même là que ça se passe sur le temps long en fait et là il y a plein de pistes qui sont en train de se structurer un petit peu en tout cas ça fait partie nous, de nos perspectives de développement euh, voilà en, en tant qu'outil mais aussi par rapport au territoire sur la question des matériaux par exemple c'est qu'à un moment donné, des chercheurs en sciences pour l'environnement nous rejoignent pour ben voilà, faire des explorations ou des tests sur les différentes caractéristiques physico-chimiques des matériaux, qu'ensuite il y ait voilà, des travaux de valorisation éventuels. On a commencé aussi un petit peu à, à faire un petit clin d'œil sur les équipes de sciences de gestion, donc sur les logiques d'organisation des territoires, sur les logiques de sciences de l'éducation, évidemment ça reste des lieux aussi d'apprentissage un peu différent de pair à pair donc effectivement on continue un peu nos, <rire> nos grandes stratégies de séduction, de clin d'œil de lobbying en disant hey, t'as vu ça c'est pas mal ça te dirait pas de travailler sur ça parce que c'est quand même un super phénomène donc en fait on en est un peu là et du coup forcément euh, bah, on essaye de non seulement répondre présent quand on est sollicité mais euh, voilà, plutôt nous mêmes de solliciter et de faire émerger en fait euh, une offre et une demande et euh, avec tous nos partenaires en fait c'est un peu ça.